Bonjour. Alors, je vous fais ce court message. Hein. Bon, j'ai pris la présentation de, de Blender, mais ce ne sera pas un tutoriel. Je vous fais ce message pour vous dire bah, que je vais faire une petite pause dans mes tutos. Là, donc là, j'étais un tuto par jour, mais bon, là, j'arrive à un point où j'arrive plus trop à me renouveler. Donc, euh, bah, au lieu de vous proposer tout le temps des tutos un peu euh, bas de gamme, j'ai décidé justement de prendre un temps pour, euh, pour pour préparer des choses et pour préparer des choses bien meilleures euh, à l'avenir. Donc je passerai sûrement à un rythme de publication d'un tuto, plutôt un tuto par semaine un ou deux tutos par semaine pour pour avoir avoir le temps de me renouveler parce qu'un tuto par jour c'est c'est ingérable pour, pour vraiment pouvoir proposer des tutos de qualité qui mènent vraiment vers un but précis par exemple vers une modélisation ou la création d'une image de synthèse maintenant j'ai décidé de faire des tutos qui, qui, qui allaient, allaient vers un but précis ou une modélisation ou une animation plus des, des tutos qui expliquent seulement une petite fonction de, de Blender voilà